Bonjour à toi cher spectateurs, La Conspiration du Caire, ou nommé à la base sobrement Boys from Heaven de Tariq Saleh, c'est un film qui me titillait beaucoup. Déjà parce que le Caire confidentiel c'était bien, c'était même très bien, c'était un premier film que je trouvais extrêmement palpitant et extrêmement prenant. Trop autant, Tariq Saleh a tenté plus ou moins de choses, se frottant à quelques séries américaines, proposant un film sur Prime Video plus ou moins réussi. Mais en tout cas, c'est un cinéaste qui a toujours, je pense, voulu être quelqu'un de très éclectique, qui a voulu proposer des choses assez neufs, quitte à se perdre un petit peu. Mais en tout cas, ce long métrage qui a reçu le prix du scénario à Cannes, clairement, il me tentait énormément. Le résumé, pour faire simple, Adam vit dans un petit village avec son père et ses frères, ayant pour seul objectif d'être comme son père, pêcheur. Alors qu'il n'y prêtait que peu d'espoir, il va être accepté à la grande mosquée du Caire, à Lazare. Je vais être bref. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Je pose ça là comme ça, vous vous débrouillez avec. Mais clairement, c'est un film purement et simplement magnifique. Extrêmement bien écrit. Mais ça, ça ne m'étonne pas vu qu'il a reçu le prix du scénario. Mais ça prouve tout de même que ce prix n'était pas pour rien. Le film est splendide. Enfin, en fait, pour faire simple, je trouve que le film va bien au-delà d'avoir un bon scénario. Il est un bon tout. Il maîtrise son sujet, il parvient à l'emmener dans la meilleure direction possible. Il donne lieu à une épopée qui, je trouve, est romanesque, flamboyante, extrêmement puissante, qui parvient à toucher à beaucoup de choses, qui parvient à critiquer certaines choses aussi de manière très intelligente, qui parvient à jouer sur un jeune premier qui débarque dans un lieu et qui se retrouve face à quelque chose qui va bouleverser sa vie. Mais là, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas juste sa vie qui va être bouleversée, c'est littéralement la vie de tout un lieu ce qui est, je trouve, exceptionnel parce que du coup, ça crée des enjeux, ça crée des rapports avec le personnage, ça crée une intimité, ça crée une puissance dramatique et cinématographique qui ne perd quasiment jamais de sa générosité et de sa maestria. Vraiment, Tariq Saleh, prouve ici que non seulement au-delà de maîtriser des personnages, de maîtriser des situations, de maîtriser un point de vue, de maîtriser aussi un sujet très engagé, parce que son cinéma, vous regardez Le Caire confidentiel, déjà à cette époque-là, c'était hyper engagé politiquement parlant. Ici, ça l'est encore plus. Parce que ça dit, parce que ça ne dit même pas frontalement, parce que ça ne fait qu'évoquer, c'est un film génial. Tout simplement, c'est un film génial qui je trouve est fantastique à regarder et fantastique à suivre, qui ne fait que grimper et ne semble jamais vouloir s'arrêter, c'est extraordinaire. Les grandes fresques mêlant l'humain et le grandiose, l'intime et le romanesque, le politique et l'humaniste au centre de tout cela, donnent lieu à des moments de cinéma hors normes. Des films ne sonnant pas comme n'importe quoi, mais comme de vrais instants de création cinématographique unique, magique et flamboyant même j'ose le dire. « Tariq Saleh nous offre une œuvre à part, ce que l'on peut appeler, selon moi, un chef-d'œuvre. Un film cherchant à confronter l'anecdotique au puissant, la simplicité à la grandeur, donnant lieu à un fragment de septième art pur, une œuvre à part, un grand film sur la politique d'un pays, sur les croyances d'un peuple, sur les convictions d'un jeune homme, confronté à la dure réalité d'une époque. » En termes d'écriture, ce que je trouve fort, c'est que Tariq Saleh, donc, il nous place ce personnage d'Adam, il nous place à Lazare, il nous place... Ce grand imam qui meurt, et à partir de là, le film va dans tous les sens, tout en étant toujours d'une extrême logique. Ce qui m'a subjugué, c'est à quel point le film parvient à passer de point de vue en point de vue, sans pour autant délaisser le spectateur sur le banc de touche. Ce qui peut être très compliqué, parce qu'au vu de la puissance dramatique qui se met en place, et au vu à la fois de l'intimité qu'il a envie de générer, on pourrait rapidement avoir la sensation que le cinéaste ne va pas réussir à maîtriser ces deux points. Enfin, C'est un truc tout bête mais la plupart du temps lorsque vous avez un récit où se mêle l'intimité d'un personnage qui a une identification très forte avec le spectateur et la puissance d'un récit qui va mêler grands lieux politiques, qui va mêler euh, des grandes thématiques de notre temps, qui va chercher aussi à développer une certaine grandeur dramatique qui peut-être va dépasser finalement le simple statut du jeune personnage, ça peut rapidement donner lieu à quelque chose qui se perd et qui n'arrive pas à nous embarquer là-dedans. Mais là. C'est maîtrisé. Tariq Saleh fait en sorte que chacune des situations, que chacun des développements du personnage central mêlé à ce qu'il va vivre au fur et à mesure que la dramaturgie va avancer, tout semble cohérent, logique et surtout, sans forcément spoiler parce que ce serait dommage, très engagé politiquement. J'évoquerai pas certains détails mais clairement on est sur un film qui va un petit peu bouleverser une certaine forme de système déjà bien mis en place notamment autour d'Al-Azhar et du grand imam, mais aussi autour de ces autres grands personnages de Al-Azhar qui vont être mis en place et qui vont chacun, à leur manière, avoir un certain rapport avec, je ne sais pas, leur déontologie personnelle ou en tout cas la manière avec laquelle ils sont supposés agir par croyance pour Dieu ou par acte de foi. Et tout ce qui est amené par Tariq Saleh est très critique, mais toujours très logique aussi par rapport à ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire que non seulement ça sert son point de vue et son propos, mais ça sert aussi tout simplement l'avancée dramatique. Je pense que ça n'est pas pour rien qu'il a reçu le prix du scénario. Tout ce que j'ai évoqué avant n'est que la surface de composition qu'offre Salé à l'ensemble de son scénario, ne sonnant ainsi pas simplement comme une grande fresque politique, mais aussi l'évolution d'un jeune homme confronté aux affres d'une époque qu'il va prendre de plein fouet sans a priori. L'innocence de ce portrait, confronté à la corruption d'un monde, ne cherchant pas à rendre une forme de justice mais simplement à diriger le pouvoir dans une direction claire, donne lieu à ce scénario sonnant comme bien plus qu'un simple parcours classique de héros mais comme le réel cheminement d'un jeune garçon devant malgré lui devenir un homme sans avoir été préparé aux conséquences de cette évolution. En termes de mise en scène, c'est là aussi que je trouve le film très fort, parce que je salue avec beaucoup de louanges la prouesse d'écriture de Tariq Saleh, mais ce qui me subjugue aussi, c'est la justesse avec laquelle il parvient à construire son film dramatiquement parlant. C'est-à-dire que vraiment, visuellement, esthétiquement, cinématographiquement, c'est un film d'une grande logique, c'est un film d'une grande puissance, c'est un film d'une grande intensité, c'est un film qui parvient à avoir des grands élans romanesques par le biais d'un ajout d'une musique qui est très juste, mais aussi par le biais du montage et par le biais de certains plans, enfin... Je pense à un concours de prière à un moment. Le plan qui ouvre ce concours de prière, c'est le plan qu'on voit sur la fiche du film. Mais le mouvement, le geste... waouh Je trouve qu'il y a un vrai rapport de similitude entre le travail de Saïd Rustawi et Tarek Saleh. Ces deux cinéastes ont chacun leur manière de traiter le sujet, mais je trouve parviennent à chaque fois à jouer avec intimité et grandeur d'esprit de jouer vraiment sur, plaçons d'abord un contexte pour ensuite donner lieu à des images qui vont réellement marquer le spectateur. Et vraiment, je pense que cette année, deux séquences qui m'ont particulièrement marqué, c'est dans Leila et ses frères, cette séquence de mariage, et ici c'est cette séquence de chants de prière, de concours de chants de prière, les deux peuvent réellement se relier, tant il y a cette maîtrise d'un côté extrêmement romanesque et l'intimité finalement de certains enjeux qui vont ici se mettre en place. Genre là, c'est Adam qui va devoir choisir s'il choisit de dénoncer ou non un de ses camarades. Mais vraiment, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que les prouesses de montage qu'il y a tout du long du film, le travail de la courte focale qui permet d'avoir une proximité avec les personnages, et en même temps de toujours mettre en relief le décor, décor extraordinaire que Tariq Sarali arrive parfaitement à mettre en relief, tout ça, en fait, c'est une maîtrise, une logique et une cohérence d'esprit qui permet au cinéaste de donner lieu à un film qui est tout simplement grandiose à suivre et exceptionnel à regarder. Salé est un cinéaste qui maîtrise son sujet et qui par cette maîtrise parvient à donner de l'ampleur et de la puissance à tout ce qu'il met en relief au sein de son cadre, construisant et développant ainsi un moment de cinéma qui impose une maîtrise et une rigueur de création de chaque instant. Chaque fragment de montage, de découpage, de photographie et de direction de l'ensemble sonne comme un moment de brio où le metteur en scène peut ainsi parfaitement développer et acheminer ses réflexions et ses convictions dans une œuvre où il parvient à mêler, comme évoqué au début, une forme d'intimité universelle touchant tout le monde et une épopée romanesque qui passionne. En termes de casting celui-ci est très bon. De toute façon il n'y a rien à dire. Que ce soit Fares Fares qui est exceptionnel mais en même temps c'est un immense acteur qui n'a plus besoin de le prouver et qui le fait pourtant encore une fois ici. On a Mohamed Bakri, on a Makram Khoury, on a Mehdi Debi, on a Mohair Hayoub, on a Sherwan Haji, Ramzi Shouker, Jalal Atawil, euh, Hamed Lasoui. Tous les acteurs de ce film sont vraiment fantastiques. Tous c'est le seul mot que j'ai à dire, mais bien évidemment, vous vous en doutez, comme à chaque fois, il y en a un qui ressort un petit peu plus du lot, et lui, encore une fois, extraordinaire. Tufik Barom est immense, le jeune acteur se donnant corps et âme pour le personnage d'Adam, apportant une identification totale au spectateur vers ce personnage touchant et émouvant qui porte le film sur ses épaules. Au bout du compte, la conspiration du Caire, ou Boys from Heaven, que je trouve être un titre beaucoup plus intelligent, euh, c'est un des grands temps forts de cette année 2022. Clairement c'est un des meilleurs films que j'ai eu l'occasion de voir, c'est beau, c'est fort, c'est extrêmement intense, c'est majestueux, c'est maîtrisé par un auteur qui sait exactement dans quelle direction mener son sujet, c'est hyper bien écrit tout autant que mis en scène, parce que c'est vrai qu'un prix du scénario on aurait tendance à dire c'est bien écrit, c'est bien mis en perspective mais que derrière la mise en scène ne suit pas, ici tout suit, c'est exceptionnel, c'est super bien joué, ne cherchez pas une seule seconde le film à voir en ce moment en salle, c'est la conspiration du caire de Tariq Saleh, foncez c'est un pur et grand moment de cinéma. Vraiment, allez-y, vous ne le regretterez pas. A plus